Yo salut à tous, bienvenue sur cette euh, vidéo euh, J'ai jugé bon de vous faire un petit tutoriel sur la map retente ou da Rose Parce que euh, j'ai trouvé un peu galère la map à, à setup Déjà le pack à punch est chiant à faire euh, Aussi euh, les bonbons, les bonbons sont un peu euh, durs à trouver Du coup euh, je vais vous faire voir euh, tout de suite euh, où se trouvent les bonbons Il y a deux spawns euh, pour les bonbons Jusqu'à présent j'en ai pas eu un troisième donc... Euh, donc pour l'instant je pense qu'il n'y en a vraiment que deux. Donc le premier euh, se trouve dans cette pièce là Vous allez voir je vais les prendre juste après Une fois que vous les avez récupérés vous avez juste à les mettre dans la machine Et, et puis euh, vous avez les bonbons Donc du coup ça c'est pour le premier Et le deuxième en fait ça se trouve au niveau, de, euh, au niveau du, du téléporteur Voilà donc une fois que vous les avez euh, vous pouvez aller les mettre dans chaque machine Et après vous aurez euh, les bonbons Donc déjà ça c'était une galère à trouver mais bon. voilà j'espère que ça vous aura aidé Maintenant on va passer directement à la deuxième étape, la deuxième étape qui est euh, pour le pack-a-punch. Déjà dans un premier temps, ce que vous devez faire c'est ouvrir le courant. Donc euh, là on revient un petit peu en arrière, hein. on ouvre le courant et ensuite ce que vous devez faire c'est faire tout la liaison entre euh, le téléporteur principal et euh, le, la plateforme euh, dans le sous-sol. Donc là vous, vous, vous, voilà, vous, vous reliez euh, le téléporteur. Une fois que vous allez avoir le téléporteur de lié, vous avez plus qu'à mettre les leviers comme je les ai mis, et ensuite vous allez vous téléporter dans une salle dans laquelle va falloir récupérer dans un premier temps un levier, et dans un deuxième temps un fusible. Donc dans cette pièce là, le levier peut être un petit peu n'importe où, on dirait une espèce de casserole, une poêle à popcorn. Voilà, vous, vous récupérez ce levier, et une fois que c'est fait, il va falloir aller le craft à côté du téléporteur. Donc voilà. Il faut au minimum se téléporter deux fois Dans cette, dans, dans ces, dans cette pièce là Avant de pouvoir euh, ouvrir le backup punch Donc là théoriquement une fois que le levier est récupéré On va le crafter au niveau euh, du téléporteur Mais vous pouvez aussi en même temps récupérer le fusible Qui est là dedans Donc là dedans là vous allez voir le fusible il est visible hein, Il n'y a pas de lumière mais il est bien visible Une fois que vous avez récupéré le fusible Il va falloir du coup retourner euh, là, où on, là, où on, là où on était, là, dans l'espèce de pièce bizarre là où il faut se téléporter Donc là vous pouvez déjà crafter euh, le troisième levier Parce qu'avec le troisième levier c'est là que vous allez pouvoir vous téléporter à Pack-a-Punch Donc là on touche sur rien au niveau des leviers Et on va se re-téléporter directement Dans la même pièce Une fois qu'on est là, on craft le fusible parce que du coup en fait le pack-a-punch si vous voulez la porte était fermée Il faut absolument que vous mettiez le fusible pour que le pack-a-punch puisse être ouvert Une fois que là vous avez mis donc le fusible et le levier Vous allez pouvoir euh, vous téléporter dans la pièce de pack-a-punch Une pièce qui est actuellement fermée par une porte Et une fois donc que vous allez mettre euh, les leviers comme je vais vous faire voir donc Les deux extrémités vers le bas et celui du, mi du milieu vers le haut comme ça, comme ceci. Là, vous vous téléportez et vous allez directement arriver dans la pièce de Pack A Punch. Vous allez pouvoir ouvrir la porte pour 250, euh, 250 points, il me semble. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué et en même temps c'est... Oh voilà. Je pense que j'avais pas vu de tuto sur internet qui proposait une vidéo comme ça. Euh, même au niveau des secrets, il n'y a pas vraiment de tutoriel dans secret. Donc euh, peut-être que euh, je vous ferai euh, un tuto de secret. Euh, dans une deuxième partie mais là je pense que déjà ça c'est pas mal à savoir que le secret il donne un accro des atouts et une blundergate c'est tout ce qu'il donne j'ai pas vu euh, grand chose de plus donc, je vais vous laisser le moment où je charpille euh, je vous conseille de faire attention aussi à ces petites bêtes hein. elles, sont, elles sont assez agressives donc voilà je rappelle que je fais ces tutos pour ceux qui veulent euh, faire des manches euh, ceux qui galèrent à, à lancer la map euh, j'en ferai peut-être une deuxième pour, euh, pour le pour le secret, pour l'instant je vais en rester là. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça en aura aidé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.